Yadomo, Kyoane, manga ha manga ha chine, one Non non bon, on parle français là. Bon de le monde de la folie Bon, on est là aujourd'hui là, on va aller voir c'est quoi le manga ou anime préféré des français. Je sais que c'est important ça, hein. C'est important. Salut tu vas bien Ça ouais ouais. il fait archi froid hein. Parce que moi regarde, j'ai les lèvres tellement gelées, là on dirait des steaks. Ouais. Salut, tu vas bien? Salut, tranquille et toi? Bah, donc, t'es bien équipé, hein bonnet, lunettes de soleil. Euh... Faut. Euh... Il fait froid, hein? Ouais. ouais. Alors, animé euh, un petit peu, mais euh, je lis plus les mangas. Euh... Plus manga alors. Ouais, ouais. Plus manga d'accord. Ouais. Est-ce que, ouais, euh, ouais. okay, hein. Est que tu regardes un peu les mangas animés? Un peu, ouais, je regarde un peu le classique les Dragon Ball, One Piece, truc comme ça. Ok, est-ce que tu m'as un peu les mangas animés un petit peu? Ouais, un tout petit peu, hein. Et c'est quoi le manga ou animé qui t'a le plus marqué? Niawa marqué, Niawa. Évidemment, Death Note en fait. Ah Death Note quand même hein? Note, ouais. Ah ouais, t'es des coins comme ça toi. Regardez même le film en fait, parce que là récemment il y a le film qui est sorti. Le film, tu veux dire américain? Euh, américain. Ah mais ouais. t'es bof hein, il est bof Mais le manga c'est mieux. Ah manga c'est mieux. Ouais, hein. je, je préfère, je préfère le manga. Ouais. Et tu préfères euh, Light ou euh, Kira? Euh, non, elle ou Kira? Elle ou Kira? Euh, One Piece. Ah Luffy. pourquoi One Piece? Le film. Le film quand même. Luffy. Ah pour toi c'est One Piece et on de Dragon Ball. Ah c'est dur hein Ah c'est dur. Ouais mais je préfère quand même Luffy. Luffy il est quand même plus classe, plus marrant. Mais il il a une personnalité quand même. Enfin on peut pas comparer Luffy avec quelqu'un d'autre. Il est vraiment unique quoi. Il est unique. Et c'est quoi ton manga One Piece t'a le plus marqué One Piece. Pourquoi One Piece Pourquoi Parce que ça fait plus de 10 ans que je regarde à chaque fois je suis surpris, Et je trouve qu'à chaque fois il y a une bonne énigme. Et il y a plein d'énigmes autour de l'énigme principale qui est développée par l'auteur. Et je trouve ça toujours incroyable. C'est dur hein, quand même question col là, en fait Moi, plus ouais, elle, hein euh... Moi, plus elle, ouais. ouais, elle, mais après, tu vois, Light, c'est un peu, tu vois, c'est un, ouais. une personnalité, tu vois, j'aime bien le, le personnage, quoi. Moi, j'avoue, il est malin, intelligent, il sait mm -hmm. tu vois. Il sait parler, il sait comment faire les choses, ouais. Tu vois, Et c'est jeune, en fait, c'est juste un étudiant, tu vois. J'avoue, c'est euh... vrai, hein. Mais Light c'est un truc, euh, je sais pas, euh, gouvernement, euh, je sais pas, des espions, je sais pas, un truc tu vois. Okay. Alors c'est quoi ton manga qui t'a le plus marqué ouais, Je suis en train de lire Poison City qui est très bien. Je connais pas. C'est Tetsuya Tsutsui je crois. C'est un Shonen ou un Seinen C'est un Seinen. Ah ok, d'accord. ok. Je lis beaucoup de Seinen en fait. Les Monsters, les Naoki Urasawa, etc. Tu peux aussi Gantz alors Gons. Ouais. Ah très bien. Et dans les Shonen, t'as pas des mangas qui te plaisent par exemple je lis très peu de Shonen en fait. Vraiment très très peu. Ouais. My Hero Academia. Ah propre hein ouais. T'as vu la Saison 2 Ouais j'ai vu la Saison 2. Et c'est qui ton personnage préféré un peu Izuku ah moi je suis. Non, fait... Shoto, Shoto. Ah, Shoto. Bien, Shoto, ok d'accord. Ouais. Et à part ce manga là, t'as un autre qui t'a marqué récemment ou euh... euh, l'attaque des titans. Très bien c'est très bien euh, à euh, l'époque. Naruto, Dragon oh. Ball Z, de... les classiques un peu. Hein. One Piece, tout ça aussi. One Piece aussi, mais j'ai pas trop suivi parce que c'est un peu long tout ça. Mais est-ce que du coup la fin t'as un peu déçu quand il est bah, mort, tu vois Ouais. Ah, tu, ah, vois, bah, ouais euh, la tu vois, ouais. Moi, moi j'aurais voulu qu'il tue au moins l'autre là, le... Oh. le N là. Ouais. ouais. Ce que j'ai attendu en fait, l'inverse. Ouais. Mais après j'aime bien le. tu vois la fin en fait. Ok. Bon. j'aime bien enfin. Jojo's Bizarre Adventure. Wow Vous avez vu ça très bien Très très bien. Tu as lu le manga ou animé plutôt J'ai vu l'animé. j'ai commencé à lire le manga. Et c'est quoi ta partie préférée euh, Ma partie préférée serait euh, J'hésite entre Golden Wing que j'ai commencé à lire en scan. Mmh. Ou euh, Stardust Crusader en animé. Ah, pas mal ça hein Bon du coup là on est dehors parce qu'on nous a gertés, bon du coup on va refaire la prise un petit peu la suite Alors du coup donc tu m'avais dit Berserk, Devilman Cry, Bleach, Jojo Bizarre Aventure, Mangelion Man aussi euh, Ouais, One Piece j'avais dit aussi. aussi, Naruto même si la fin elle m'a un peu... On est d'accord que Naruto, c'est la... vrai que la fin c'était pas... Ouais, elle était pas dommage hein, c'est dommage ouais, C'est avec des titans Et euh, j'avoue que c'est un très bon euh, animé, mais pourquoi euh, ce manga là, pourquoi ah bah. C'est le seul que je connais c'est tout. C'est le seul ouais. Et Naruto, One Piece, euh, tout ça, Dragon oh, Ball. Merde. Ah ouais d'accord ok. Bah Dragon Ball hein comme oh, tout le monde est -ce que Est-ce que, que tu suis aussi à Dragon Ball super euh, Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Et c'est qui ton personnage préféré dans Dragon Ball <rire> Ah c'est dur ça Et hein euh. Yeah. La princesse Monoke Ah bien Niama bien ça Niama bien En plus c'est euh, animé un peu film ouais, voilà. Mais qui avait marqué l'époque c'est très bien ça Voilà ça ça m'a plutôt marqué Je l'ai vu une fois Et euh, voilà Il, Il est d'accord ok Et c'est quoi ton arc préféré de One Piece Ton arc qui t'a le plus marqué J'en ai aucun Aucun Non j'en ai aucun Alors là je sais pas du tout Mais vraiment je suis tout ceci. Ok donc le hein Ouais Luffy. kaizoku o Ok. Et c'est quoi ton arc préféré Attention, hein, ton arc préféré euh, bah Je vais pas être très, très, très original, je vais prendre Ma Marineford. Ah oh, putain oh. Mais si j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi, euh... c'était vraiment Ignis Lobby. Voilà, Ignis ah, Lobby. Ouais, merci, Agnes merci. Lobby. Merci. il est vraiment incroyable aussi. Incroyable, ouais. Et du coup, à part euh, One Piece, mm -hmm. d'autres mangas qui te plaît aussi euh, bah, Quand j'étais petit, j'ai lu Dragon Ball Z. Bien sûr, bien sûr, la base. Et euh, sinon, j'ai J'ai qui regardent un peu les attaques des titans, mais moi je ne pas bien, non, il faut regarder D'accord. Oui, oui, il faut regarder <rire> direct. <rire> je sais pas du tout ce qu'il dit, je vais devenir le roi des pirates. Okay. Le japonais. Il y a aussi l'ange de la mort là, lui ici c'est un bon. Ah, Ryuk La Ryuk. Ah, Ryuk. Ryuk, ouais. Ryuk c'est un bon. Tu vois je j'aime bien le.. Tu vois là avec la pomme et tout. Ouais, c'est un mec un peu fou, marrant, il s'amuse. Ah, je... Mais tu sais que mon prénom c'est Rikyu, tu vois. C'est un peu comme Ryuk, tu vois. Non, ouais, ça. Sérieux, sérieux. sérieux. C'est une moitié japonais. C'est R-I-K-Y-U. Mais je suis moitié japonaise donc tu vois. Euh... T'as changé ton nom ou Non, c'est vrai, c'est vrai, hein. un vrai prénom. Hein. Oh, c'est bien. Donc, moi, je suis l'ange fait... de la mort. hein Moi, je suis l'ange de la mort. Attention. Hein. <rire> est-ce que tu connais comment s'appelle le manga euh, Berserk Ouais. Alors, je l'ai jamais lu, mais je le connais rapidement. Il ouais. est ouais, très bien, hein. très, très bien. Bah, dit, je... Hein. Ouais, je sais. ouais, Mais il y en a tellement qu'en en fait, c'est difficile. Il beaucoup fou, <rire> <là> beaucoup. Il a beaucoup Mais du coup, est-ce que tu es déjà parti au Japon Alors non, jamais. Ouais. J'aimerais bien. Ah. J'aimerais bien, mais j'ai pas eu le temps encore. <rire> Bientôt ou pas Bientôt. Je sais pas. Ça dépend de plein de choses. Ouais. Un bon goût toi. Hein Et encore un dernier. Encore un dernier. Allez. Um, Tokyo Ghoul. Non pas Tokyo. Ah, um, ah je sais pas trop. Non juste les deux Tokyo Ghoul. Moi par contre j'ai pas trop aimé. Hein. J'ai vu le animé là. J'ai pas trop kiffé. Très très bien. Et à part Jojo, est-ce qu'il y a d'autres qu mangas qui t'a marqué? Euh, Berserk. Très bien. t'as des bons goûts hein. Et encore un autre. Euh... Bleach a été mon premier manga, c'est assez connu bien, mais, mais, mais il est bien. Pour moi il s'arrête à la mort d'Aizen. Ouais moi ouais. c'est pareil, pareil, pareil. Non, mais... pareil. Et euh, pff, sinon ouais ce serait tout comme ça en ce Et Code Geass. Ah, ah Code Geass ah, ah, oui l'avais oublié Code Geass c'est un de mes grands coups de cœur aussi. D'accord. En plus vous allez voir la saison 3 bientôt. Ouais mais moi j'ai un peu peur hein, parce que là, il revient le louche là. Euh... Bah, on sait pas vraiment dans quel sens il revient parce que peut-être il revient comme antagoniste cette fois et ça ce sera intéressant. Ça pourrait être intéressant. Alors que moi, s'il revient en tant que protagoniste c'est vrai que là ce sera un peu désuet parce ouais, qu'on a déjà que... tout vu avec voilà, euh, ça, ouais. le louche tout En tout cas merci d'avoir visionné la vidéo, vidéo Tony Wanguru.